La crise Covid, elle est réelle chez nous, hein. et elle est réelle depuis euh, quelques semaines. j'en veux pour preuve cette, juste cette petite courbe, je ne sais pas si vous la voyez bien, où euh, on constate bien dans les deux derni, entre les deux dernières semaines, cette pente qui, qui augmente brusquement. Nous sommes passés entre euh, les, la semaine 29 et la semaine 30, entre quatre interventions moyennes par jour à 12, ça fait trois fois plus. Donc ça montre bien que la quatrième vague est là, et on va continuer. Je pense à augmenter. C'est préoccupant, et j'en profite pour dire que la, la décision du préfet de faire ce confinement, justement, va permettre d'abaisser, de, de, de, de, enfin, on espère tous, mais on, on l'a constaté, d'abaisser ce qu'on appelle chez nous le bout de fond, les accidents de la route, les accidents domestiques, de manière à pouvoir nous, nous consacrer à ces transports Covid. D'ailleurs, c'est l'objectif. D'ailleurs, tout le monde l'a bien compris. J'espère que de ce confinement, c'est ne pas arrêter l'économie, mais un peu la, la calmer, de manière que euh, la, les, les risques soient, soient moins prégnants et qu'il y ait moins d'intervention de, de, de, de chez nous.